Comme ça fait la vite, j'ai réfléchi pendant 24 heures. Donc, j'ai de suite me rétrécir pour vous montrer ce qui devrait sortir le 24 décembre 2022. Donc, en rareté, bien sûr, parce que les communes, on, on les connaît à peu près. Donc, il ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Y a ça, y a ça. Il y a ça, il ça, il ça. Il y a du naturia. Après, il y a la coéminence flamme de silva, du ninja, du psychique, des plantes. Voilà. Tout simplement, dans les secrets utilités du boss, Il n'y a pas grand chose qui devrait sortir. Voilà. Donc, euh, moi je décide de pas en prendre parce que j'y ai tous eu, donc euh, voilà. Euh, SR, SCR, voilà, c'est tout, il n'y avait pas grand chose. Voilà, et qu'est-ce qu'on a C'est dans les Xyz. Est-ce que je vais arriver à la retrouver comme ça de vue Est-ce que je vais arriver à la retrouver de vue comme vous voyez, j'adore toujours les fanarts, voilà. Et normalement, cette carte devrait sortir au mois de janvier, normalement. Donc, 3000, 2500. Euh, je connais pas ses effets. Mais voilà. Parce qu'elle a version japonaise, et voilà. Donc, vous allez voir toutes les cartes que je chope sur Facebook. Comment je fais Voilà, je classe par euh... <coughs> je classe par ordre de, de cartes, voilà, tout simplement. Et là, on va mettre dans le deck list. Voilà. Donc, si, si vous avez aimé cette petite vidéo, N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'est un petit Et ciao tout le monde. Et sûrement que ce week-end, il y aura l'épisode de Dueling Nexus numéro 6. Voilà. Là, aujourd'hui, je me repose un peu. Je, je, comme vous ne voyez peut-être pas l'écran. Donc, je vais le agrandir Voilà. Pour que vous le voyez mieux. Derrière, c'est ma lessive. Il faut que j'attende qu'elle soit sèche pour pouvoir, euh, et ma télé aussi, qui est cachée par une, une petite couverture yu -Oh, voilà. Donc euh, voilà, euh, oui, euh, Soshiro, j'ai bien reçu ton colis aujourd'hui, mais il me manque Garuda. J'ai regardé de partout, il me manque Garuda, la fusion que je t'avais demandé. Donc, euh, essaye d'y penser pour, euh, pour la prochaine fois. J'ai mes trois infinis éphémères, ça y est, donc je vais pouvoir mettre à faire... Euh, je vais pouvoir mettre l'affaire faire mon deck grande. Il me manque euh, quelques cartes encore, mais bon, ça, ça devrait pouvoir se trouver facilement. C'est des. C'est des, des. Les, les trois infinis éphémères qui cotaient le plus cher. Voilà. Bon, sur ce, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous une bonne journée. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'est Athémastra de Bio. Allez, ciao tout le monde I'm <laughs> you